Mon nom est Rim. je suis étudiante en deuxième année à la Cité. Avant, j'étais étudiante à l'Université d'Ottawa, mais j'ai dû arrêter car ça coûtait trop cher et les frais n'arrêtent pas de s'accroître à chaque année. Pour un futur plus proche, je voudrais que l'éducation ne se compte pas en dollars. Assez, c'est assez. Les frais doivent arrêter.